Ça va mieux, on peut commencer. Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en train de vous demander, mais qu'est-ce qu'il fait ici Qui est-il Quelle est cette chaîne Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Godwell Inc. Vous vous demandez sûrement ce que je fais ici, sur cette chaîne. Eh bien, sachez qu'ils m'ont invité. Et du coup, comme on est ici, on va prendre les choses en main et on va foutre le bordel. Ils m'ont invité ici, car c'est une chaîne multiculturelle. Je suis ici en tant que tatoueur professionnel. Ça Salut. fait plus de 10 ans aujourd'hui que j'exerce. Je suis actuellement... La, sur la ville de Namur en Belgique, j'exerçais avant à Bruxelles, puis en France. Je fais régulièrement des guests, des conventions, je me déplace énormément un peu partout en France pour exécuter mon art. Je vous mets quelques exemples par-ci, par-là, autour de moi, de mon travail, comme ça vous vous faites une idée du style du personnage. Mais bon, fini de parler de moi, ici, aujourd'hui, on est là ensemble pour foutre le bordel sur cette chaîne. Je m'explique, ils m'ont invité, ils n'étaient pas prêts, et ils je vous... pense qu'ils ne le sont toujours pas. Ils m'ont invité sur la chaîne, tant pis pour eux, je vais prendre les choses en main et on va tout balancer. Tout ce que je veux plus, je vais tout enlever. On va aujourd'hui redessiner le logo ensemble, on va refaire l'identité visuelle de la chaîne et s'ils sont pas contents, bah tant pis pour eux, fallait pas m'inviter. <rire> Donc les petits potes, pour commencer, je vous affiche juste là sur l'écran l'identité visuelle actuelle de la chaîne Brun Culture avec cette phrase d'accroche, la Web TV des cultures parallèles. Littérature, musique, cinéma, jeux vidéo, actualité, court métrage, jeux, etc. Comme le tatouage. Donc le but aujourd'hui, les petits potes, ça va être de complètement remodeler, refaçonner cette identité visuelle, tout en gardant son esprit. Donc le but, ça va être de redesigner le logo. On va garder le même, tout simplement le refaire, l'actualiser, et je vais m'en occuper. Et, on va... et voilà, on y est, on va pouvoir commencer. J'ai sorti mon papier et mes crayons. C'est parti. Donc comme vous l'avez vu, le logo de la chaîne c'est une ampoule donc on va dessiner déjà une ampoule donc c'est tout simplement une ampoule et à la place de la, de la cloche de verre c'est un cerveau petit jeu de petit jeu de mots petit jeu d'image avec les lumières les lumières le cerveau intelligence tout ça tout ça du coup, ce que je fais, c'est que je vais commencer par créer la, la structure. Donc, comme vous pouvez le voir, du coup là, je crée le, la partie avec la vis, donc le culot de l'ampoule. La, de Et du coup, au-dessus, on va avoir donc une forme, donc, une forme d'ampoule, une forme de montgolfière comme ça. Hop. on a de la symétrie, bien évidemment. Euh, je vous invite à aller sur ma sur ma chaîne. YouTube principal, donc qui est Godwelling. Euh, vous verrez que j'ai déjà fait des petites vidéos où j'explique un peu comment dessiner du tatouage euh, tatouage old school traditionnel. Enfin, il y en a une que j'ai sortie il n'y a pas très longtemps. Je vous invite à aller la voir. Voilà, du coup là, j'ai déjà ma base, j'ai mon ampoule. Donc maintenant, on va devoir transformer toute cette partie bulle en verre en cerveau. Donc pareil, on va garder donc au milieu du cerveau, on a une espèce de tranche. Je ne connais pas les termes scientifiques. Hein. Et voilà, du coup, là, j'ai déjà dessiné un demi-cerveau. Et maintenant, le but, ça va être de créer euh, plus ou moins une symétrie en sachant que, bien évidemment, un cerveau n'est jamais symétrique à 100%. Du coup on va venir reprendre les, les grandes lignes pour les refaire de l'autre côté. Donc là, comme vous le voyez, j'ai mon crayonnet, J'ai la base de mon dessin. Et maintenant, on va lui donner vie en passant à l'ancrage. Et voilà mon dessin est terminé, j'ai fait l'ancrage. Maintenant, on va passer à l'aquarelle. Mais avant ça, je vais prendre une photo de ce dessin de façon à pouvoir ensuite le retravailler si besoin sur ordinateur. Comme ça, j'ai uniquement mes lignes. On va juste passer un petit coup de gomme. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, maintenant je fais une petite photo. Grâce à cette photo, je pourrai retravailler le, le dessin sur Photoshop, Illustrator ou n'importe quel logiciel qu'il me faut pour pouvoir le remodeler et le coloriser si besoin. Voilà, donc maintenant que j'ai fait le dessin brut, je vais pouvoir passer à la colorisation, aux ombres, etc. Je vais pour ça sortir mes petites aquarelles. Ça va me permettre en plus de vous montrer un peu les étapes de conception d'un dessin, d'un motif pour tatouage qu'on appelle du Tatou Si cette vidéo vous plaît, petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Brin Culture. Cette chaîne est en expansion. Elle va envoyer très bientôt du lourd. On compte sur vous, sur votre présence et on espère sincèrement que vous allez kiffer par la suite et que vous allez vous abonner et cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et on vous en remercie d'avance. Voilà, du coup là, je vais venir créer mes dégradés. Mes lumières, mes ombres, toujours en gardant cet esprit traditionnel, old school, tattoo. Je vais placer mes zones d'ombre avec un noir pur, et ensuite je viens le diluer. En fait c'est vraiment ça qui va venir créer le volume dans le motif. Du coup ça c'est le genre de motif qui pourrait être complètement euh, tatoué. Là on est sur du, du old school euh, traditionnel américain basique donc si jamais quelqu'un de l'équipe de la chaîne veut un tatou <rire> je suis prêt à, à ouvrir mon agenda et à mettre un petit rencard on n'est clairement pas sur des dessins réalistes hein. là les notions de, de lumière dont euh, ne sont absolument pas respectés après c'est aussi le style qui fait ça nous ce qu'on cherche c'est du, du contraste euh, parce qu'en fait, comme c'est du motif à la base qui est censé être tatoué euh, on doit juste comprendre très rapidement ce que c'est et de très loin le motif il doit fonctionner euh, si vous regardez quelqu'un euh, de l'autre côté du trottoir, de l'autre côté de la rue il bah, faut que vous le tatouage vous compreniez ce que c'est assez rapidement ça reste du, du logo, euh, du logo rapide. Hein. C'est un peu ça, la base du, du traditionnel américain. C'est, vous savez, ces images connues de bateaux, de pin -up. Au final, il y a très peu de détails, mais ça, ça fonctionne. Ça fonctionne de, de très loin et euh, on connaît tous ces images. Vous savez, les têtes de tigre, tout ça. C'est des images, au final, qui parlent à tout le monde. Voilà, donc nous voici sur Photoshop, où j'ai balancé la photo que je viens de faire du dessin. Du coup, je la sélectionne, je la prends, hop, je viens la coller sur un nouveau fichier. Voilà, du coup là, j'ai mon dessin, donc enlever le fond. Voilà, donc là, on va fichier... Sélection, modifier, on va dilater de 1 pixel, voilà, ça on supprime. Du coup, voilà, on n'a plus que le dessin, on a enlevé, on a enlevé la feuille de papier qu'il y avait autour. Maintenant, on va tricher un petit peu sur la luminosité et les contrastes, on va augmenter la luminosité, mais aussi le contraste. Voilà, là on est pas mal, on est pas mal. Donc maintenant je vais garder cette sélection, et on va essayer d'y créer du volume. Pour ça, rien de plus simple, on prend l'outil pinceau, on prend une teinte de rose plus claire, on crée un nouveau calque, et en fait ici je vais venir créer... Et voilà, les petits potes, le logo, il est en couleur. Maintenant, on doit le faire entrer dans un carré pour pouvoir en faire un logo YouTube. Plus qu'à ajouter le texte et on sera bon. Ce sera terminé pour la création du logo. Et voici le rendu final, j'espère que vous kiffez, je vous mets le logo, la bannière et le rendu de la chaîne. J'espère que vous kiffez, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire juste en dessous de la vidéo. Et sinon les petits potes, moi je vous laisse, c'était ma première vidéo sur cette chaîne Braculture. Culture. Merci à l'équipe de m'avoir accueilli et merci à vous d'avoir regardé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater. Et nous on se retrouve très très bientôt sur ma chaîne principale mais aussi sur cette chaîne pour une prochaine vidéo Et surtout les petits potes, gardez la banane